Eh, hey, tu sais à quoi ça sert ce truc Oui, mais tu sais ou tu sais pas À quoi ça sert ce truc Salut les bricoleurs et salut les bricoleuses. Bienvenue dans un deuxième épisode des astuces Wood Vlog. Parce que je sais que tu as déjà galéré des heures et des heures pour ajuster les fers de ta dégo et de ta raboteuse, moi, je vais te donner une super astuce. Eh bien oui, monsieur, dans son atelier, quand il veut ajuster les fers de sa machine, eh bien, il dessert. Il sert, il ajuste, pour ensuite... Encore desserré, encore resserré, encore ajusté. Et pendant le temps que monsieur fait joujou dans son atelier, eh bien moi, je fais comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est déjà ajusté. Et tu sais pourquoi c'est si rapide Eh bien tout simplement parce que... J'ai acheté un positionneur de fer. Et comme son nom l'indique... Eh bien ça positionne ton fer. C'est pas beau tout ça Si tu veux savoir de A à Z comment je change les fers de ma machine, bah t'hésite pas, tu me le demandes dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à te commenter et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle astuce. Ciao